Tchou, bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième enchement de la journée. Si vous étiez en live dimanche, on a fait le live, on parle des produits de la semaine, on parle des produits, on fait les enchères des émissions je teste et on parle par exemple de ce joli téléphone, de ce joli t-shirt crocodile avec marqué LA, C O que vous pouvez commander sur AliExpress. Chacun prend ses responsabilités. Et on parle des revues de la semaine et je réponds à toutes vos questions, interactions, des projets à venir. On va parler Bitcoin, solaire et tout. Tout ça sera abordé pendant les lives. C'est là pour ça. Allez, on fait le troisième enregistrement où j'ai acheté en Asie des chaussures Louis Victoire avec la boîte et tout. On en parlera. Je les ai payés 27 euros, par exemple, et ça commence maintenant. Bim Alors voilà, Alors, je vous rappelle, moi j'habite en Asie, et quand on commande en Asie sur certains sites qui nous font livrer de Chine, les douanes sont plus sympathiques. Chez vous, ça passera pas. D'ailleurs, vous ne pouvez pas commander sur lazada parce que lazada.co.th, c'est uniquement pour la Thaïlande. Encore une fois, il y en a en Indonésie, il y a des vendeurs chinois. Vous, vous ne pouvez pas commander déjà et ensuite, les vendeurs ne voudront même pas. J'ai contacté le, pour le, la marque North j'ai contacté le vendeur, il dit non, non, non, et quand c'est trop chelou ils savent que pour l'Europe, ça va être bloqué en douane, c'est la merde, vous allez porter le litige, pas trop bien. Mais moi, j'ai trouvé ça. Des petites chaussures Louis Victoire, par exemple, ah, un truc, LV Louis Victoire, Hot News, Brand Demi Blues Men, Shoes Fashion, All My... Matching, printing Siri, trendy styles, Aradju, style low, stop snock sneakers. La même description qu'en Europe. 980 bahts, ça fait 27 euros. Bah, je me suis dit qu'à 27 euros, ça me ferait pas un deuxième trou de revolver. En plus, j'en je achetais deux. Voilà, j'avais 8% de remise, ça tombait bien. j'ai besoin de la gauche et de la droite. Mais malheureusement, bah non, c'était la paire, bien évidemment. Même s'il n'y en a pas deux. Bon, allez, on part pour le déballage. Bim, alors euh, j'ai reçu également la boîte. Alors euh, je pas marqué Louis victoire, je comprends pas. Alors la boîte est arrivée dans cet état-là. C'est que la boîte est arrivée défoncée et en fait la, le problème c'est que la boîte est arrivée dans un petit sac plastique qui avait voyagé depuis la Chine. Donc voilà, sur le côté ben euh, bah voilà, on voit que ça vient bien de là-bas. Hein directement donc c'est fashion c'est bien des fashion shoes fashion shoot hein. il y a bien marqué fashion shoot il y a un QR code si jamais tu veux jouer à, à regarder si ton QR code fonctionne voilà hop on ouvre la boîte à l'intérieur comme la routine un petit déballage de qualité vache voilà. <rire> <rire> ah Oh là là, le Covid les Chinois, les Chinois sont de retour Non, attends, ça fait un mois qu'il était en voyage Là, s'il y avait du Covid, il est mort dans la boîte Bon, allez, on ouvre un peu les, les chaussures Elles sont jolies, hein Pas petit cadeau, non Pas un petit sac à main, rien Bon, allez, on parle un peu des chaussures Alors, j'ai regardé les reviewers de Comment ils font euh, ceux de la chaussure, des sneakers Alors, ils prennent la semelle et ils la tordent comme ça Pour savoir si c'est souple ou pas Ça, C'est pas souple du tout, là, hein. je peux dire euh, C'est pas mal, alors il y a marqué euh, victoire Ici elles sont très jolies. Hein. Très très jolies. Hein. Voilà, ici. Alors, comment il fait euh, le routin <rire> Non, c'est la routine. Euh, il y a rien finitions. C'est pas mal. Là, non, ça dégueule un peu, mais en même temps, c'est fait exprès. Les coutures. Il n'y a, a, a pas un point de colle. Autant, euh, j'ai acheté des Nike Air Max la dernière fois, là. C'est vrai, les mecs, je suis un peu d'accord avec le mec, c'est t'achètes quand même des Nike Air Max et te les donnes pas. Ah les finitions, tu dis. Heureusement que tu l'achètes dans un Nike Factory Store, machin, tu sais, c'est officiel, donc tu dis, voilà, c'est bon. Mais tu dis quand même, euh, voilà, j'ai vu des contrefaçons euh, mieux finies. Euh, écoute, elles sont plutôt pas mal, le plastique est pas trop trop dégueulasse, elles valent pas leurs 1000 euros, c'est sûr. Alors <rire> 1000 bahts, bon, 1000 battes, 1000 euros. Je me suis trompé dans la conversion. Les lacets sont plutôt sympas. À l'intérieur, une étiquette made in China avec la taille. Hein, donc, moi, je fais un petit 44. Même pas une petite étiquette, rien. Euh... Voilà, une petite semelle. Ça, ça, ça tient euh, ça tient rien. C'est pour ceux qui connaissent. T'en mets, mets deux, trois et après, c'est tout flippé, tout dégueulasse. Heureusement, nous, on a des décathlons ici. Donc, tu peux acheter des, des belles petites semelles décathlons. Déjà, ça augmente le confort. Et euh, écoutez, je, on verra ça avec le chat pendant 30 secondes. Moi, je trouve la finition pas dégueu du tout, hein, vraiment. Là, bon, euh, le petit euh, sécurité QR code pour être sûr que ça soit pas des vrais. T'as vrai. cru, hein T'es sûr que c'est pas des vrais comme ça Tu que des fois, après, si se mettent un truc trop, tu dis, ouais, il y a peut-être un. Ça, c'est. On n'est pas sûr. Non, là, on en est sûr. Euh, la languette. Oh, la languette est super bien. Hein. Alors, voilà, on rappelle les finitions. Voilà, c'est pas. Bon, oh, ça va. Non, en fait, c'est de la couleur. Non, c'est pas mal. Putain, c'est. Oh, trop belle, <rire> trop belle. Euh, à l'arrière, voilà, ça va, c'est pas fou, encore une fois, mais pour mille balles, euh, c'est bien. Non, j'ai bien, ça va, c'est pas mal, le truc tout, très sympa, voilà. Je vais lire, un... je vais les mettre à mon pied, à mon yep. Je vais lire le chat et on se retrouve tout à l'heure. Ah, j'avais dit la dernière fois qu'elle taillait un peu petit mais j'ai dû, j'ai dû maigrir des pieds. Oh leur truc, oh là, putain, le truc anti vol là. Alors là, maintenant, je les ai au pied. elles sont vaches. Hein. Oh la vache, il eh, n'y a pas, c'est pas des Nike. -ers. Ouais, ça va. Ça va, comme elles sont neuves, ouais, 44, ça méritait un petit 44,5, mais ça va, non, c'est pas... Elles se feront, le cuir se fera. peu <rire> peut y en ait. est encore souple, hein, papy, dit-il. <rire> voilà, Celle-là, ouais, j'étais un ninja avant, dans mon ancienne vie. Voilà. Bon, je les trouve pas trop mal, moi je les trouve plutôt confortables. Qu'est-ce qu'en pense le chat euh, écoute, je les trouve pas mal... Bon pour 30 balles après c'est ça ok je sais pas dire que ça a aucun intérêt mais je les porterai parce que putain, elles sont, ouais, elles sont non mais les, les finitions sont super classe hein, je suis assez étonné hein, vraiment il euh, ya y a, y a du boulot il enfin, ya du boulot après elles sont pas confortables du tout parce que ben bah, voilà quoi forcément tu sais ce que tu achètes après euh, ça voilà. mais après dans, dans l'ensemble moi je trouve bien pour 30 balles encore une fois pour raison de garder 30 balles avec les frais de port savoir que ça vient de chine et tout machin comme ça ils auraient pu nous faire une un hein, complet et moi je les trouve quand même plutôt propres ces chaussures voilà après elles sont pas les plus incroyables du tout c'est vraiment juste pour crâner euh, les chaussures mais en même temps pour les ruiner euh, dans le sable j'irai pas courir avec c'est sûr mais euh... Voilà, ça c'est moi, bon. je fais les finitions moi-même. Mais je les trouve plutôt belle plutôt propre, vous me direz ça dans les commentaires, et dans les suggestions. Encore une fois, le but, c'est pas de vous inciter à essayer dans la vous pourrez pas. Voilà, encore une fois. mais Peut-être vous pourrez, je sais pas où, mais voilà, vous mettrez dans les commentaires. Et euh, Peut-être sur Wish. Ah, en même temps, peut-être sur Wish. Mais bon, sur AliExpress, c'est sûr que non. J'ai mis. J'ai essayé, j'ai mis un lien dans la description. il y a un mec qui vend les mêmes, mais il n'y a pas les, les mêmes logos dessus. Alors, est-ce qu'après, il peut vous mettre les logos Je ne sais pas. Vous cliquerez, vous irez lui demander vous-même. Mais voilà, c'est juste pour dire, voilà, est-ce que pour 30 balles, enfin, pour 1000 bahts, et non pas 1000 euros, qu'est-ce qu'on peut avoir Est-ce qu'on a une merguez Ou est-ce qu'on a une chaussure qui est, qui est plutôt sympathique, en fait, hein, voilà, pour le prix. Euh, elle fait son effet, elle est bien finie, euh, elle est bien avec un, avec un petit jeans bleu, tu vois, comme ça, et un petit t-shirt cocodile, crocodile, voilà, et une euh, casquette... Euh, j'ai aussi une suprême à 7 euros là voilà Là, je veux dire là, on pourra pas dire qu'il se la pète le riche Il la pète la contrefaction pète le café bon vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette chaussure moi je vais lire le commentaire on va finir avec le commentaire les questions les suggestions les tout ça tout ça voilà c'est comme ça si vous voulez questions à poser vous viendrez bien dimanche prochain à 16h et je vous kiffe et ben je donne rendez-vous au chat tout de suite